Premièrement, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année de 2023 ainsi qu'à vos proches. Je ne vais pas vous demander quelles sont vos nouvelles résolutions ou même vous dire que la mienne sera de sortir une vidéo par semaine. On sait tous qu'on a du mal à tenir ces nouvelles résolutions. En revanche, je peux vous dire que la chaîne n'est pas laissée à l'abandon. Il faut juste que je trouve le temps pour jouer et créer du contenu. Bref, pour la première vidéo de 2023, je vous propose une sortie sur le très bon RadioNote qui s'améliore à chaque mise à jour. Et aujourd'hui, nous découvrons une nouvelle opération. Je suis en compagnie de Wolf, Guillaume et Ran. En gros, avec le DERIMA SWAT, bon visionnage Petit briefing, un ancien analyste de l'USIA a un mandat d'arrêt contre le meurtre présumé de cinq policiers dans le comté de Macad, dans le Grand Los Suenos. Gérard Scott, 55 ans, a attendu devant le département de police 10 Macad avec un Mini 14 chargé après avoir incendié une voiture dans la rue devant le département. Il a ensuite tiré sur des agents alors qu'il tentait d'éteindre le véhicule en panne. Des témoins dans la rue ont signalé son véhicule alors qu'il s'éloignait. Ok, on, en fait un... on a fait un taré. Donc on va, on va essayer de... de neutraliser Gérard, donc il est tout seul. Normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. Yo les marsons, Tipex est en live. Ah bon ça alors ah, On a reçu une annonce, merde. Oh. merde. Tain, on se croira dans Grande branche, là du coup là. Ah, ah, carrément. <rire> il vit carrément dans le fin fond de la forêt. Ouais. Et y a, on n'a pas de négociateur en arrêt là Non on a personne, non, ils, ils nous ont envoyé <rire> nous seulement. Il y a des collègues qui sont faits euh, buter juste avant nous. Alors ne faites pas de feu de camp. Ok. Euh, un négociateur je l'ai entre les mains, il s'appelle MPX. <rire> ok. Euh, Wolf, passe devant. Quoi yes sir. On a Gérard qui est un peu énervé à l'intérieur. Qui ferme la marche j'ai où Trois entrées. Euh, bah vas-y, je ferme. Je sais pas du tout, Wolf, on n'a pas eu de briefing. Encore où Mais... j'ai la caméra, hein <rire> On n'a pas eu de briefing du tout. Bon, ça, je te le dire, t'as... Donc l'escalier, t'as trois niveaux. T'as une entrée en bas, à notre niveau, là. Ok, ensuite, t'as l'escalier qui t'emmènera au... Ce qui est le, le premier étage. Ensuite, t'as deux entrées derrière, une au premier niveau et une au deuxième. On passe où On va passer ouais. au rez de chaussée hein c'est quoi, c'est euh, l'entrée qu'en face là Pas de chaussée Ouais, ouais. ouais. Euh, je suis en quoi là Coup par coup, non, auto. Hop, coup par coup. Euh, J'ai pas vu s'il y avait la présence de civils, je crois pas, hein, mais bon. Ah, j'entends causer là. J'ai des voix. Gérard Es-tu là Gérard, fais-nous un signe, donne-nous un signe. Euh, tu peux passer la cam, euh, Guillaume, s'il te plaît Vas-y. Ran, tu tiens les 6 Ah, il y a un piège, Ah a un, un fil. Euh. Bon, ok. Tu peux le couper là de là où es Ah, il y a une porte qui s'est fermée là non bon J'ai vu. J'ai son véhicule en feu à l'ouest. Ok, c'est bon, j'ai coupé un, un le fil. En feu. Ouais, c'est là où il y a nos camarades qui se sont fait euh, buter. Vas-y, check mmh. euh, la cam. J'ai rien, derrière la porte il y a rien. J'ai rien du tout, par contre, on aura une fois qu'on a passé la porte, on a une seconde porte sur les euh, 11 h Sur la droite, on a rien du tout, c'est un mur. Et euh, on a la pièce qui part sur la gauche et face à nous. Ok, c'est une sorte d'entrée, quoi, ça Ouais, c'est ça. Donc la pièce, elle continue directement sur notre gauche, okay. euh, directement en face de nous. Et sur les, ouais, sur les 11 h il y a une porte, hein, par contre. Okay. Et là, elle est fermée. Ouais, tu tu passes à gauche. Je te suis. Monsieur. Guillaume, tu tiens le midi Ouais. Euh... Tiens, Ran, tu peux ouvrir la porte Ouais. Oh, sinon, ça aurait dû être Guillaume. Mais... On va s'organiser, les ah amis. Ouais, ouais. hein. bah, j'ai entendu gueuler, j'ai l'impression qu'il est à l'étage. Hein. Mais bon. Gérard Il y a une porte là. Un Effectivement. Moi, je fais ok. J'ai une autre porte. Oh putain, c'est quoi ça Un labo, quoi. Il est énervé là Hands up yeah. euh, vas-y progrès Wolf. J'ai la porte moi. On a plein de portes là. hein. Plein d'ouverture. Par contre check. Ah, Progresse, moi je pas grand chose hein. Oh, non mais reste là où ouais, devant la porte. Vas-y Guillaume regarde celle-ci là que j'éclaire là. Ouais. Oh, ça pue ici Qu'est-ce qu'il qu fait là qu est ce bordel Qu'est-ce qu'il... Ah C'est un chien ça Un lapin Dégueulasse Et ses promenades en forêt là, c'est un chasseur lui là Guillaume, t'as regardé là derrière, derrière la porte Non, tu m'as dit d'attendre tenir donc je la juste... Ah non, non, juste euh... ouais le check avec la cam okay. ici là sur celle-ci. Parce ce qu'il fabrique lui là Attends ça a du bequet Ah voilà c'est mieux. On a une pièce, pareil avec des produits chimiques et tout Ouais j'ai un visuel ici là sur le côté Je vois une lampe, mais je crois que c'est une des notes qui doit passer à là C'est moi c'est moi, moi, non mais il y a une ouverture en fait sur le côté là Ah ouais ok mm. Ouais c'est un espèce de labo hein. Ok Et euh, bah vas-y on va aller voir à l'intérieur Wolf tu viens ah, Comme il faut donc euh... Gérard il gueule plus, il hein. Y'a a pas de piège hein Non, bah, j'ai pas réussi à lever la caméra comme il faut Ok Vas-y on va l'ouvrir le... bon doucement, ah fais gaffe hein, quand tu l'ouvres Ah <rire> bah... c est... C est que j'étais pas du bon côté je pense Je rentre avec vous Là, ah bah je m'entends en mission tiens Énorme C'est un fou ce mec, je sais pas ce qu'il fait là Oh, euh... c'est quoi déjà C'est euh... quoi comme gaz. C du poison là, tout ça là, ce qu'il fait là. Ouais. Là, y il y a une liste de trucs. Du gaz, euh... ricin là, c'est quoi en français déjà Je là. sais pas ce qu'il fait lui là, mais ça. Hein ça va Oui, ça doit être ça. Oui. T'as c'est ouais. oh, un... Quoi Ici, ça Sur les Eh, Je peux gros. tourner un bouton sur on. Ici, il est en train de faire des. Il est en train de faire <rire> Il est en train de faire de la ricine il est en train de faire des armes bactériaux Il va prendre devant la porte. Ah lui c'est un rotarien, hein. il est très dérangé Gérard. Hein. Ah Gérard il a des problèmes non J'ai rarement vu ça. Hein. Ah, il fait des tests sur les, les animaux droite, ouais, ouais, il fait des tests sur les animaux. Ah, vas-y, euh, Wolf, on va à la porte, à midi là. Un ah, taré, lui. On a de quoi fermer les portes Les bloquer On a des câbles. Euh, ouais, Ah, j'ai pas pris de... des. des wedges. Ah, je crois pas que j'en ai. Euh, comment ça fonctionne déjà Je sais même plus. Bon, normalement, Ouais. Vas-y, check cette porte, Guillaume le wolf. et... S'il te à... ouais. Ils ont tendance à contourner maintenant donc c'est bien de verrouiller les portes derrière Ok En fait fallait nous dire de prendre un masque à gaz pour venir ici hein. clairement hein. Ok on arrive dans un couloir où il y a un escalier juste sur notre droite mais j'arrive pas à voir si la porte elle est piégée j'arrive pas à lever la caméra Bon on va ouvrir un, un tout petit peu Ah tiens il y a un masque à gaz Vas-y euh tu sais quoi déjà pour voir un petit peu Pas de piège euh, Ran passe derrière Wolf Non ça a l'air safe j'ai rien Vas-y je vais ouvrir Prêt Vas-y Vas-y J'ai l'escalier Vas-y vas-y suis-le suis Ran Porte à droite ouverture à gauche Porte fermée à droite Ok passe à, à gauche Wolf le Ran Le le dites que vous en parce que je suis haut. On, en est, monté, on est, est monté, on est monté Guillaume. Porte au fond du couloir, ouverture à gauche. On va là où c'est ouvert, pour l'instant. On verra, après on s'occupera des portes fermées. Je là. Grande pièce. Ouais, ouverture à gauche. Oh putain. Ouais. Ouverture en face. Porte à droite. L Escalier dans l'axe. Ah bah c'est ça que tu disais le, le deuxième niveau là. C'est le bordel ici. Ok, euh, tiens Guillaume, je prends les 6, check la porte... Euh... On right, là. Ici là ouais, ouais. Wow. Euh, merci le bouclier, oh putain J'en ai pris une. Ok la porte elle donne sur l'extérieur, sur un balcon. Ok on s'en fout alors pour l'instant. Il y a un escalier qui redescend, euh, ouais. Euh... Y'a y a encore un mec, hein. Gérard, il est Gerard pas tout seul, hein. Ah oui. Ok. Vas-y, je reprends les 6 si tu veux. Vas-y, ouais. Ça parlait à gauche, Alors, je sais pas s'il est même niveau au-dessus. Vas-y, Wolf. Euh, Vas-y, j'ai mon chef. Je suis juste derrière toi, hein. Avec Rann. Ouais, ah, mais je vais où Y'a okay. quoi à gauche Gauche, on passe. À gauche, gauche, une... gauche. Vas-y, gauche. Y a... va, y a venir le... gauche. va venir à midi là. Ok, j'ai une porte à gauche. Certainement celle qui était devant l'escalier, ouverture à droite. Guillaume, tu colles Ouais, Ouais, je garde les 6. Ran, you euh, Wolf, vous avez tout là On a, poussé, On a traversé. Et euh, ouais. Ok. On est face à une ouverture. Parce qu'avec euh, Guillaume, on est resté dans la, euh, la pièce. Hein. Je sais qu'il y la porte à vous. côté là euh, Vas-y si tu veux. Ça donne dans une pièce. Pareil, il y a des écritures après le mur et tout. On dirait une, une salle de bain. Il y a des WC avec. Vas-y, oui. viens. On recolle sur vous ouais. Il y a une porte à gauche là aussi. Check la porte là J'ai l'impression euh... que c'est par derrière la porte. Quoi. Ouais ouais possible. Ah non c'est la porte qui monte du couloir ça, tu sais, en haut de l'escalier. Oh putain c'est quoi ça Ah oh, bah.. Tu vois Ouais c'est ça, c'est la porte qui y avait en haut à droite de l'escalier quand ah, on a Vas-y viens Guillaume, viens. On ouais. est derrière vous euh, Wolf On va voir l'escalier à gauche normalement. Euh, oui. Ouais, faut ouais, il est au sol. Faut qu'on check qu'il soit bien. Capable. Ouais, ouais, ouais. Euh, Vas-y, passe. Il y a un corps juste à notre droite là. Un corps Ouais. Ah, ok. C'est le mec qui est en Vas-y, j'y vais, j'y vais, vais. Là, je check le corps. Ok, je lui ai mis les surflex, c'est bon. Elle ah, où est où son arme à lui Il y a une porte là, sur la gauche dans les pièces. C'est bon, j'ai neutralisé. Euh, il y a quoi Wolf Vas-y avance, regarde sur ta droite une ouverture Ouais Salle de bain euh, encore une ouverture avec une chambre a priori, je vois, c'est quoi un lit, un canapé, je sais pas Vas-y euh, ouais. Guillaume regarde cette porte là Donc là normalement il y a une, une salle de bain Enfin une chambre quoi la porte, hein. Ah c'est la pièce que je te disais en fait c'est une salle de bain et euh, à l'autre porte c'était clear et ici on, aussi. On n'a rien à récupérer hein, non, faut juste appréhender euh, Gérard. Ok. Ouais. Donc y a rien à ramasser. Tu vois personne dedans. Euh. Non, non, non. Et de l'autre côté il y avait personne aussi donc euh, Normalement okay. c'est safe Vas-y, on va on va continuer par là là. Wolf derrière toi. Ouais où La porte là. Face un coup d'œil guillaume derrière cette porte. À midi pour Wolf. Euh, on arrive à l'extérieur là. Ok. Sur un okay. balcon ouais, à l'extérieur. Le... Ok, c'est l'accès. Ok, bah on va fouiller alors. Euh... On va pas sortir tout de suite. On va ouvrir toutes les Il... portes Il... qui sont dans ce bâtiment. Il, Il y avait pas un, un, un escalier et qui montait Il est là l'escalier. Exact. En fait, faut qu'on. Faut pas qu'on le bute, hein, Gérard. Si on peut le juste le neutraliser, euh, ça serait mieux. On hein. se là un taré mais il faut qu'on lui pose des questions Ils peuvent pas sortir par les, euh, les aérations qui y a par terre <rire> Je crois pas <rire> Ça oh, euh... Il faut ah. qu'il qu y en ait un qui me colle parce que c'est ouvert derrière Vas-y en... Ran sur, de nous, là. Okay. Moi je pourrais que mais je que devant et un peu sur la droite par contre au dessus de nous euh... Ok je vois Vas-y euh, vas-y, avance avance avance Je te suis Ran Regarde euh, devant euh. Je check derrière Je de gauche, porte en face euh, les trois c'est clear. Je garde le bel escalier, moi. Hein. Ok. Il y a une porte qui donne sur la terrasse qui est ouverte à droite. Ok. T'as une porte à ta gauche, Wolf Ouverture à gauche. Vas-y, on va faire un bond à gauche. J'ai entendu pour moi les voix de Gérard viennent de là. Vas-y, Ren, dessus le dessus, le dessus, le Porte extérieure la... ouverte. Ouverture ouais, je l'ai vu, j'ai vu. Il sur la droite. Fais gaffe à la porte la Guillaume à gauche. Il y a une porte Guillaume à gauche porte sur la gauche ouverte ah, L'ambiance elle est incroyable dans cette map Voix Et sur la droite, à droite. OUI Putain on faut que je me soigne, faut que je me soigne ouais, On a Prends la tête. Qui est blessé Ah oh, putain c'est Ran Oh. Putain, Gérard! Gérard, t'as merdé! Roger, On voulait pas te buter, Gérard! Vas-y, chope-le! Il a un guillot en slibar, quoi! Ah. <rire> Je te jure! Putain, elle est où son arme? Comment tu l'as. Ah là là là là là là. la ah, la dommage. Ah, dommage. Eh ben, il Allumé à, à travers le mur Ah il m'a fait mal aussi t'inquiète hein. Ah Gérard, Gérard oh, C'est l'étagère à côté de vous qui m'a sauvé <rire> oh, C'était bien sympa pour une première jaune